Avec plaisir. Tu es autrice de romans et autrice de jeux de rôle. Et tu es également une très talentueuse illustratrice dont j'admire énormément le travail, je l'avoue. Et tu Merci. es également donc l'autrice du blog psyché.org, dans lequel tu livres très généreusement, mais vraiment très généreusement, les, des illustrations de PNJ, des aides de jeu. Et on peut y trouver les livres 1 à 3 de ton roman Les Chants de l'Os, que tu as adapté en jeux de rôle et qui est nommé cette année euh, au Graal d'Or, un prix qui récompense les meilleures productions de JDR de l'année et qui sera remis euh, au mois de février, le mois de la publication de, de cette émission, au Festival international des Jeux à Cannes. Alors Axel, euh, qu'est-ce qu'on dit On croise les doigts, on croise les fesses Finalement, je pense qu'on n'a aucune chance. Ah bon <rire> non. non, mais sérieux. Ah, non, moi, euh, euh... je pense que tu as toutes tes chances. Au contraire. Alors de, vraiment du point de vue de, de mes co-autrices et de mes collègues, réellement on se fait pas d'illusion parce qu'il y a d'excellentes productions, euh, qu'on est sans doute pas aussi original que ça dans le jeu. Euh, mais on s'en fiche parce que le simple fait d'être dans la liste est déjà absolument génial, parce que ça prouve que on a réussi à faire quelque chose qui valait le coup. C'était déjà une très très belle reconnaissance. Donc euh, donc non, je pense pas qu'on puisse avoir le prix. Je ne me fais aucune illusion sur ce, sur ce sujet, simplement parce que je connais la qualité d'une bonne partie des autres produits et euh, comme on l'a fait remarquer entre nous, euh, si c'est pas euh, l'empire des cerisiers qui gagne, euh, comment dirais-je, c'est que, que le jury c'est que le jury était fatigué. Mais euh, mais honnêtement n'a pas tellement d'importance pour nous de pouvoir, de pouvoir gagner ou pas, donc on ne vous empêche pas de croiser les doigts, Nous, ça nous ferait plaisir, mais on s'y attend absolument pas. Axel, depuis le temps que je rêvais d'avoir cet échange avec toi, j'ai un milliard de questions à te poser, mais je vais plutôt aller à l'essentiel dans ce podcast on tente de déconstruire nos schémas rédactionnels ancrés dans le patriarcat, ou, à contrario, on tente de dénoncer le patriarcat grâce à nos schémas rédactionnels et à la lecture du premier tome des Chants de l'Osse. On, euh, on a une héroïne, Lisa Beaufort, euh, qui, bah, dès le début, va vivre l'enfer. L'enfer est d'ailleurs le titre de ton deuxième chapitre, c'est ça Exactement. Ouais. Et c'est un enfer que euh, les femmes, ont pu vivre dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, mais aussi euh, peuvent vivre encore aujourd'hui. Et ça, parce qu'elles sont des femmes. Il y a aussi les chanteurs de los qui sont exploités. Et là, bah, tu nous dépeins en fait une société patriarcale, Axel. C'est exactement ça. Mais vraiment, pour ceux qui en douteraient, je le fais exprès. <rire> euh, mais bien, euh, j'ai pas réellement eu beaucoup de difficultés à avoir des, à avoir des sources comparatives et des sources historiques. Euh, Ce n'était pas très difficile. Euh, il suffisait de se renseigner un petit peu sur euh, les différentes méthodes de l'esclavagisme et du traitement des femmes dans l'histoire. Et pour euh, nos auditeurs, pas que dans l'histoire ancienne. Il y a certains éléments qui viennent directement de l'histoire contemporaine. Pour arriver effectivement à avoir une petite idée de la manière dont euh, pourrait être traité le personnage principal et sa sœur, donc Elena, à l'intérieur du à l'intérieur du roman, la manière dont deux femmes allaient être euh, réduites en esclavage, asservies et littéralement dressées comme des animaux. Pour ceux qui se poseraient des questions sur les techniques euh, et sur la description que je fais, une partie de celles-ci viennent tout simplement de ce qui se fait dans certains milieux de proxénétisme de nos jours, y compris en Europe. J'ai pas eu besoin d'inventer. C'était pas, le pas dos, très hein. très difficile. Oui oui, hein, ça calme. Hein. Alors évidemment, il y a des choses qui sont d'ordre plus euh, fantastique. Le longori, qui est une, une technique absolument abjecte. Euh, euh, je crois que c'est le chapitre qui dérange le plus les gens quand euh, quand ils lisent le, quand ils lisent le premier tome, parce que c'est vraiment abject. Euh, ouais. Le longori, lui, est plus domaine de la fiction. Mais euh, remplacer les drogues employées par euh, bah, nos drogues actuelles, euh, héroïne, MDMA, etc., euh, kétamine. Et euh, vous avez exactement la même chose qui s'est qui s'est fait et qui a été enregistré au cours de au cours par exemple de témoignages, de procès, d'enquêtes judiciaires euh, de nos jours, y compris en France. Je l'ai vraiment fait exprès. J'avais en fait une très très bonne source pour le faire, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui se faisait dans l'histoire au sujet de, bah, en fait, de l'esclavagisme sexuel. Dans les champs de l'Os, Armand est une cité qui est considérée comme la lumière de la civilisation moderne. Et tu insistes sur le fait qu'il est étonnant d'y voir des femmes à des postes importants euh, qui enseignent la science. Tu dis qu'elles y sont libres. Elles peuvent euh, circuler librement, à avoir des biens, elles n'ont pas besoin de l'autorisation de leur mari ou d'un membre euh, masculin de leur famille pour avoir des dépenses, pour circuler librement. Donc, la condition des femmes dans cette cité, elle est le reflet d'un certain degré de progrès. Quelque chose que, en fait, dans nous, dans notre société, euh, avec notre point de vue occidental, on pourrait dire. Mais paradoxalement, Armand, euh, son économie et son pouvoir reposent sur le commerce d'esclaves et donc l'asservissement d'autres humains et des femmes. Exactement. Voilà. Et j'ai l'impression que là, bah, j'ai pas pu m'empêcher d'y enfin, voir une forme d'analogie sur l'hypocrisie de notre propre société occidentale sur Armand. Comme dans la vraie vie, les femmes, elles y sont libres bah, tant qu'elles restent à leur place, en fait. Exactement. En fait, euh, l'idée d'Armante, c'est euh, la reprise de ce qu'était euh, l'Italie de la Renaissance, du XVe euh, au XVIIe siècle à peu près, avec euh, l'apparition euh, de plus en plus fréquente euh, de femmes intellectuelles, de véritables femmes savantes, de femmes... Euh, chef d'entreprise et dans certains cas de femmes chef de chef de famille et chef de la noblesse euh, on l'a réellement noté dans l'histoire euh, en Italie mais ça s'est pas fait que hein. là sauf que ce système avait une caractéristique ça ne fonctionnait qu'à la condition que les femmes restent soumises à un certain nombre de codes et de dictats restent à sa place ce qui leur permettait en fait de d'utiliser la limite entre tu restes à ta place et tu sors de ta place pour pouvoir gagner en, en pouvoir, en influence. C'est à partir du 18e siècle que ce système s'est effondré quand euh, un certain nombre de lois, en fait, s'est allé, allé de pair avec la royauté absolue. On commençait à replacer le principe de, euh, les femmes couche panier, euh, elles ne peuvent être ni artistes, ni intellectuelles, euh, ni chefs de guerre, euh, ni artisanes, ni médecins, ce genre de choses-là. C'est pas possible. Mais on a eu effectivement une période de l'histoire où, euh, bah, le paradoxe, c'est effectivement que les femmes commençaient à gagner une égalité, non pas par une grande révolution, mais par euh, une mutation de l'intérieur. Armand, c'est ça. Armand, c'est euh, le moment où, dans l'univers des, des Champs de on a euh, une ville, c'est une cité-État, et finalement une nation, euh, la région entourant Armante, qu'on appelle Latéméis, qui commence à euh, suivre une mutation sociétale, qui va de pair avec euh, la découverte des sciences et une, euh, une explosion de la des technologies industrielles, qui offre la possibilité individuellement aux femmes de prendre un peu plus d'ampleur. Mais nous sommes dans un système qui est traditionnellement esclavagiste. L'esclavage dans le monde de l'os, euh, non seulement c'est un super business, mais en plus c'est un système de contrôle, et pas de contrôle que des femmes à la base, l'esclavagisme a été créé en tant que système littéralement religieux pour contrôler les chanteurs de l'os. Toute personne qui est une femme, enfin, toute personne qui est rousse, toute, toute femme qui est rousse est potentiellement un chanteur de l'os. C'est super dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les tue ou on les contrôle? Bon, on va essayer de les contrôler plutôt que de les tuer parce que parce que sinon on va se retrouver avec des pogroms, ce genre de choses-là. Et euh, cela a euh, encouragé en fait le système de l'esclavagisme. faut savoir que l'esclavagisme, pour les êtres humains, ça allait de soi euh, bah, jusqu'à la fin du 19e hein, euh. mmh. Euh, et encore, hein, euh, En Occident, euh, oui, l'esclavagisme est considéré comme monstrueux, mais on a encore un certain nombre de, de, de cultures et de nations dans le monde pour qui l'esclavagisme, je dirais, euh, c'est pas un problème. Il y a même certaines personnes qui vous expliqueront que bah, c'est bien, c'est économique et social. Oui. Plutôt que d'avoir des indigents qui traînent dans la rue et puis euh, des familles pauvres qui sont ruinées, euh, instaurons un système d'esclavagisme où les parents peuvent vendre leurs enfants sur numéraire ou... Une personne qui traîne dans la rue, euh, malheureuse et crevant de faim, on la chope, en fait enfin un esclave, il devient utile à la société. L'idée est abjecte. C'est en ça que, qu'est construit un monde comme Armante. Cette ville considère l'esclavagisme comme utilitaire. Quand on est dans un, dans un ensemble de nations et de cités-états qui se font la guerre, où on se retrouve avec des prisonniers, des réfugiés, ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on les a servis, ils deviennent utiles à la société. Plutôt que de les massacrer. Le pire, c'est qu'un Armentien dira :« Mais euh, non, c'est humain l'esclavagisme. On voudriez pas qu'on les tue non plus. » Tu vois la logique Oui, je vois la logique. C'est une société euh, que tu décris comme David Chipunk. Alors, le David Chipunk, c'est un élogisme qui a été créé par Stéphane Gallet, mon, mon ami, collègue et grand frère. Mais en fait, le, le mouvement littéraire s'appelle en anglais le Clockpunk, et, et l'idée, en fait, c'est d'imaginer que euh, la révolution intellectuelle et scientifique de la Renaissance est allée de pair avec une révolution industrielle. Parce que les inventions et les idées de gens comme Léonard de, Vin Léonard de Vinci, justement, euh, ne fonctionnaient pas à l'époque où il les a eues parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques permettant de les mettre en œuvre. Et là, Maintenant, le cas. ben, voilà. Là, là, effectivement, dans le monde, dans le monde des champs de l'os, c'est le cas. Mais le, le contexte historique, par exemple, pour en revenir à l'esclavage et aux inégalités, et un, est un contexte historique qui est directement inspiré, là encore, de l'Europe bah, de l'Europe euh, de, de la Renaissance, puisque c'est à peu près à l'époque à, à, à laquelle se passe le jeu. Même si on est sur un univers totalement différent, sur une autre planète, je précise hein, pour les gens qui nous écoutent, ça, est, on n'est pas du tout sur Terre mais on utilise effectivement les mêmes références, et ces références, en fait, ça mettait en exergue ce que nous avons fait et ce que nous avons euh, parfois oublié de notre propre histoire. La manière dont les gens pensaient à l'époque, la manière dont ils pouvaient rendre accepta acceptable ce qui nous est inacceptable, ce qui en fait devrait d'autant plus maintenant nous révolter en pensant que euh, les mecs, ça fait quatre siècles, on a peut-être un petit peu évolué depuis, quoi. Ce serait, il serait temps qu'on évolue vraiment. C'est vrai qu'on a une perception de cette période de la Renaissance qui est quand même vachement biaisée par les penseurs des Lumières, par exemple, qui, qui, qui décrivent cette période. Et ça me fait penser, justement, que la condition des femmes cette, pendant cette période s'est quand même largement dégradée par rapport au Moyen-Âge. Alors en fait, la condition des femmes, c'est n'a jamais cessé de fluctuer, c'était plus ou moins en fonction des, de la pression et des influences religieuses. Et là, euh, si j'en parle, c'est parce que la, la, la religion a un poids assez certain dans cet univers de fiction. J'ai créé, j'ai créé une église toute puissante qui s'appelle l'Église du Concile Divin. Mmh. Euh, la référence est évidente. Hein. Oui. Ouais, donc, euh, <rire> Le fait est que, à chaque fois que les femmes commençaient à gagner en indépendance et en pouvoir, euh, des lois ou des codes inspirés par le pouvoir en place et par la religion, euh, la religion était absolument d'accord de finir un coup de main pour ce genre de choses-là, euh, les remettaient en fait, euh, comment dirais-je, à la marge, c'est-à-dire souvent euh, au statut d'être inférieur, euh, de mineur du point de vue légal, ce genre de choses-là. Euh, et ça s'est absolument pas arrêté euh, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. La Renaissance a connu un renouveau euh, du, de la liberté des femmes, toute relative, hein, mais n'empêche que c'était un renouveau mmh. renouveau qui euh, s'est arrêté au XVIIIe siècle avec euh, le système des royautés absolues, euh, où là on a remis tout le monde à sa place et euh, les femmes sont rentrées dans la minorité. Euh, système qui s'est effondré avec la révolution dont la révolution française et euh, qui a été très très très très vite calmé au moment où les femmes reprenaient enfin euh, leur pouvoir et dans une certaine mesure leur autonomie avec euh, l'arrivée de napoléon et le code civil français qui a été copié un peu partout en europe qui encore une fois remettait les femmes à l'état de mineurs n'ayant euh, absolument leur mot à dire sur rien C'est un système qu'on appelle le backlash. En fait, C'est un, un retour du bâton. Un, à chaque fois que les femmes ont, ont, ont pris de l'indépendance, ont gagné du terrain sur l'égalité sociale euh, et sur l'égalité juridique, il y a eu un retour du bâton de la part euh, du patriarcat qu'on appelle le backlash. C'est exactement ça il ne faut pas imaginer qu'au Moyen-Âge, euh, le sort des femmes était nul et puis qu'il s'est amélioré au fur et à mesure jusqu'au XXe siècle. Non, il s'améliorait régulièrement, s'en reprenait une dans la tronche, euh, passait un moment à s'en prendre plein la tête, puis s'améliorait de nouveau, puis se faisait bah, clasher, comme tu le dis, et c'est un cycle. Ça a toujours été un cycle. Et nous, bah, aujourd'hui, on, on, on continue à vivre ce cycle, en fait. C'est vraiment ancré dans le patriarcat, finalement. Parce qu'avec ben, MeToo, les femmes ont témoigné sur Internet. Il y a eu une avancée sociale euh, énorme qui s'est effectuée. Et on a vécu un backlash. Immédiatement après. immédiatement après. Le backlash à une échelle, euh, je dirais une échelle géopolitique généralisée a lieu à l'heure actuelle sous nos yeux, c'est-à-dire que euh, après euh, l'essor des luttes féministes et euh, et la et la dénonciation de tous les toutes les saloperies sexistes euh, possibles, imaginables dans tous les domaines, qui a euh, atteint son apogée à peu près vers 2000, euh, 2018, le backlash est arrivé quasiment en un an. Ah oui. Ah oui. Euh, ce n'est pas pour rien que tu te retrouves avec, à la tête de grandes nations, des gens comme Bolsonaro, Trump. Ouais. Il y a quand même une quantité de gens qui trouvent que Zemmour fera un bon président. Et le backlash est arrivé très très vite. Pourquoi Parce que soudainement, euh, le patriarcat s'est senti menacé. Et dès l'instant où ils se sont menacés, il intervient pour tout arrêter. Sachant que depuis les débuts de l'histoire, le, patri le, patri le patriarcat a une caractéristique. Il a le pouvoir. Eh oui. C'est-à-dire l'argent. Le, le vrai pouvoir n'est pas politique. Le vrai pouvoir, c'est influencer la politique avec le pognon que tu as sous la poche. Et le backlash, on est en train de le voir. Le backlash, pour, euh, pour un petit peu euh, informer nos auditoristes sur ce terme, c'est euh, la conséquence que les féministes vivent, donc le retour du bâton du patriarcat, à chaque fois qu'il y a une avancée sociale. Donc à chaque fois, il y a eu, disons, en fait, un retour en arrière, à chaque, après chaque avancée sociale euh, gagnée par le féminisme. Mais n'empêche que c'est parfois largement suffisant pour avoir l'impression qu'on va repartir 20 ans en arrière. Nos droits sont toujours remis en question. Hein. Il n'y a qu'à voir à chaque fois euh, les, euh, les points de vue sur l'avortement, ce genre de choses. Hein. On remet systématiquement nos droits fondamentaux en question. Il faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. <musique> Axel, tu es également l'autrice de Singularité. <rire> <Yes. rire> Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de singularité il n'y a aucun problème surtout que normalement alors on a du retard mais le kit de découverte devrait arriver euh... alors avec retard mais on va dire qu'on espère le sortir début février alors pour commencer ben comme pour les champs de ne je n'ai pas créé je suis l'une des coautrices autrices euh, les champs de c'était émilie euh, latiel et alizia lauretan là c'est toujours alizia lauretan ma compagne donc en général on crée à deux et Sébastien Louchard, un ami qui est euh, un ingénieur en physique des matériaux et qui est aussi un collapsologue. Et c'est un jeu de rôle de science-fiction fantastique euh, sur la mouvance littéraire qu'on appelle le « solarpunk ». Alors le « solarpunk », c'est très exactement <coughs> la définition opposée au « cyberpunk ». C'est-à-dire que plutôt que d'imaginer un monde futur où les technologies et tous les défauts humains euh, sont exacerbés et euh, en fait euh, mènent le monde à la catastrophe, là nous sommes dans un monde où les technologies et euh, les qualités humaines sont euh, celles qui en fait tentent de mener le monde vers euh, une utopie. Ah là, le Solarpunk effectivement décrit des univers, des événements, des histoires où l'humain essaie de trouver le moyen grâce euh, bah, à ses qualités, l'altruisme principalement, euh, le partage, la générosité, mais aussi grâce euh, aux technologies et à ce qu'elles peuvent apporter de bon. Euh, d'arriver à régler tous les problèmes euh, bah, qu'il a vécu par le passé. Donc c'est un mouvement de science-fiction. Euh, et assez fréquemment, effectivement, il décrit, euh, je dirais, comment, euh, comment on va essayer de survivre à toutes les catastrophes que nous avons fait entre le XXe et le XXIe siècle. Et, et survivre de manière intelligente, c'est-à-dire en bonne entente avec, euh, avec l'ensemble des civilisations, des cultures, des genres, mais aussi avec la Terre elle-même, avec le biotope, avec l'écologie, ce genre de choses-là. Singularité se passe dans ce cadre-là. Tu es une créatrice qui se documente énormément, euh, pour, <rire> oui. euh, ouais, tout à, on en parlait en privé juste avant cette émission, ou alors tu t'entoures de personnes qui sont extrêmement documentées sur leur sujet. Pour ce jeu de rôle, Singularité, tu travailles avec un collapsologue, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la collapsologie alors, la collapsologie, c'est une. Alors, ce n'est pas une science. Euh, c'est un, ce qu'on appelle en fait un un, un domaine de prospective, c'est-à-dire un collège un collège de connaissances scientifiques, euh, l'économie, la culture, l'écologie, euh, les sciences physiques, qui étudie la manière dont s'effondrent les systèmes. L'effondrement d'un système, euh, par exemple, je sais pas moi, c'est Comment euh, un champ cultivé, euh, selon des méthodes d'agriculture moderne, va finir par s'épuiser à quelle vitesse Et quelles sont les conséquences de cet épuisement euh, à l'échelle du champ, mais à l'échelle, par exemple, d'une agriculture entière et donc d'un modèle agricole Et euh, de quelle manière on peut euh, arrêter cet effondrement euh, La collapsologie, c'est euh, la, la résultante à l'heure actuelle, par exemple, des études sur euh, la modification du climat. Qu'est-ce que le réchauffement climatique global induit comme modification à l'échelle du biotope complet, mais aussi comme modification à l'échelle euh, géopolitique On peut déjà constater, et la collapsologie a permis de pouvoir effectivement expliquer euh, les tenants les aboutissants, on peut déjà constater par exemple qu'un grand nombre de migrations économiques sont des migrations climatiques. Le fait est que beaucoup de gens sont en train de quitter leur territoire et d'essayer de trouver euh, à vivre ailleurs, parce que leur territoire devient tout simplement euh, impropre à la culture, impropre à la vie. C'est l'ensemble de ces phénomènes-là que l'on appelle effectivement la collapsologie. Et euh, Sébastien Louchard est effectivement un collapsologue, donc c'est une chose qui l'intéresse énormément. Pourquoi est-ce qu'il est venu à ça C'est parce que l'histoire de singularité commence par un effondrement. Ça commence par une catastrophe naturelle absolument inimaginable. Et à partir de là, cette catastrophe peut aller à une quantité de scénarios différents. Quand moi j'ai commencé à écrire la manière dont ça se produisait, il est venu regarder et il m'a dit « Alors, ça, ça s'effondre comme ça, ça, ça s'effondre comme ça, ça, ça s'effondre comme ça. On en arrive à cette situation-là. Et à partir de cette situation-là, comment est-ce que l'humanité pourrait remonter la pente et dans quelle mesure elle va pouvoir progresser Quelles sont les nouvelles sciences qui vont réapparaître Quelles sont les nouvelles industries euh, De quelle manière ça va affecter la culture, les mentalités À quel point l'humanité va devoir redéfinir des concepts de base qui ont, qui ont forcément été défoncés par une extermination quasi totale Et euh, oui euh, C'est là où euh, intervient le, mon amour pour la documentation et le fait d'essayer de m'entourer de gens qui connaissent les sujets que j'aborde mieux que moi de manière à me conseiller. À la lecture du coup, de la définition de la collapsologie, je ne peux pas m'empêcher en fait, de, de penser à Simone de Beauvoir et de cette citation où elle dit euh, de mémoire « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, euh, religieuse ou économique pour que les droits des femmes soient remis en question » est exactement ça qui fonctionne d'ailleurs pour littéralement tous les droits humains. Euh, ceux des femmes étant euh, les euh, ceux qui sont en avant, mais ceux des minorités, c'est la même chose. Ceux des LGBT, pareil. À l'instant où tu as une crise, euh, une crise inclut qu'il faut trouver un responsable à cette crise, un bouc émissaire, euh, et qu'il faut reconcentrer le pouvoir. La reconcentration du pouvoir veut dire le retirer à d'autres. À un moment ou à un autre, effectivement, dans la liste des personnes à qui on va retirer des droits et du pouvoir, les femmes en font forcément partie. Dans Singularité, ça n'a pas été le cas. Enfin, ça n'a, oui, en l'occurrence, ça a failli être le cas, ça ne l'a pas été. Oui, parce que du coup, là, dans Singularité, tu tu tu prends un petit peu le le problème à revers, c'est-à-dire que généralement, on parle de quand on parle de collapsologie en littérature, on va plutôt décrire des euh, des dystopies. Et là, on est plutôt loin de la dystopie, on est carrément dans l'utopie, dans... tu T es dans la proposition en fait, de... De... de solutions, finalement. C'est ça. Pour euh, résumer, ça se passe au 23e siècle. Euh, histoire qui est réellement un intérêt à jouer dans un univers qui est presque utopique, il faut savoir qu'il ne l'est pas. <rire> c'est une quasi-utopie ratée, c'est-à-dire que c'est une utopie qui, justement, essaye d'arriver à se fonder, malgré beaucoup de difficultés, au travers de crises qui la remettent en question, évidemment. Euh, donc, euh, l'expression de quasi utopiraté euh, vient d'Alizier leur étang pour décrire la situation au XXIIIe siècle. Et euh, en fait, c'est un monde qui, pour arriver à survivre, sachant que euh, on part à la fin du XXIe siècle à moins d'un milliard d'habitants. Ouais. À littéralement remis en question l'ensemble des euh, des rapports humains qui gouvernent la nouvelle humanité. Euh, le premier rapport humain qui se soit fait défoncer, c'est celui à la religion qui a été littéralement euh, interdit pendant ben, pratiquement un siècle. Euh, les religions se sont faites, euh, se sont faites laminer, c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont d'abord disparu de, de, militairement. Il y a eu une guerre au cours duquel euh, euh, deux groupes, l'un des groupes était un groupe religieux, s'est fait, euh, fait exterminer. Les grands symboles religieux se sont tous fait défoncer les uns derrière les autres. Ensuite, légalement, que cette religion euh, a été interdite de, de, de, de, de toute activité publique. Euh, et ben, ensuite, c'est de quelle manière on va permettre à l'humanité de se relever dans un monde qui est totalement euh, dévasté, qui doit être remis en état, euh, parce que malgré le fait qu'on ait une catastrophe au 21 siècle, le, le réchauffement climatique lui a continué et est devenu une deuxième catastrophe, qui en a provoqué d'autres. Et avec si peu d'humains, j'ai imaginé qu'en fait, c'était l'entraide et l'altruisme qui avaient prédominé. C'est-à-dire que malgré des intérêts particuliers, c'est l'intérêt général qui a été toujours mis en avant pour essayer de trouver une solution. Euh, là, j'entends euh, les petites voix euh, extérieures qui disent « Ouais, bande de communistes <rire> !» euh, En fait, en l'occurrence, en l'occurrence, le monde lui-même n'est même pas communisme. Il a développé un système politique qui ressemble en fait à du capitalisme social, c'est-à-dire euh, l'idée que le, le capitalisme lui-même est intégré euh, dans le système politique comme faisant partie de la protection sociale des individus et des groupes. Donc euh, même les capitalistes euh, pensent avant tout à se poser de la, de la question de euh, de quelle manière servir l'intérêt commun peut servir mon intérêt personnel. Donc on a un univers où le dividende universel est plus ou moins généralisé, où euh, l'éducation, les transports en public, euh, la culture, euh, la santé sont en général gratuits, euh, où grâce au dividende universel, les gens peuvent choisir leur boulot et ne sont pas paniqués l'idée de le perdre. Euh, un monde où finalement les organisations syndicales et organisations non gouvernementales ont du pouvoir parce que le dividende, le dividende universel leur permet de pouvoir plus facilement appuyer leurs revendications que si par hasard tu te retrouves en grève pendant trois mois sans être payé. Et cetera, et cetera. Euh, un monde qui a fondé l'égalité des humains, euh, tout genre, toute ethnie, toute culture confondue comme étant un absolu, euh, si par hasard tu autorises le torse nu dans un parc, tu l'autorises à tout être humain. Oui. Tu ne peux pas faire d'exception. Oui. C'est voilà, c'est donc si par hasard t'as une plage, t'as une plage, t'as une plage où euh, est autorisé le monokini, bah ben c'est le, c'est tu peux te mettre en slip pour tout le monde. La nana qui, est, la nana qui est torse poil, ben, elle a tout à fait le droit et ça ne pose aucun problème à personne. Oui, oui, oui. Est y a et fait. on, voilà, on, on est allé très très très loin sur ce genre de principe-là et sur la manière dont cela affecté les civilisations, les sociétés et aussi à quel moment il y avait forcément une résistance à cela. D'où le fait effectivement qu'on a un univers qui a beaucoup d'intérêt puisque il euh, y a quand même un certain nombre de nations et de cultures qui ne veulent pas euh, entrer dans ce système-là et qui résistent de leur mieux. Résultant, on se retrouve en fait avec deux grands blocs euh, le, bloc le bloc progressiste et le bloc réac pour oser dire les choses un peu vulgairement, euh, qui se regardent tous les deux en chaîne de faïence en se demandant euh, bon, quand est-ce qu'on commence la guerre Il y a un backlash qui ne qui n'arrive pas à fonctionner euh, à une échelle géopolitique généralisée, c'est un backlash qui ne concerne que les que les gouvernements, que les nations qui refusent euh, de poursuivre cette voie vers le progrès et l'utopie. Donc en fait, euh, on se retrouve effectivement avec euh, euh, bah avec l'idée euh, qui ferait rire beaucoup de gens, qui est que euh, on n'a pas un monde où euh, on a les capitalistes contre les communistes, on a un monde où on a les progressistes contre les réacs. Euh, ce qui forme effectivement deux blocs qui se regardent l'un et l'autre, le bloc progressiste étant le plus puissant mais euh, pas forcément le mieux armé euh, ce qui donne un, un univers dont on sent réellement que cette utopie fragile, dans un monde très très fragile parce que on est au 23 e siècle, le réchauffement climatique a provoqué beaucoup de dégâts, on n'a que 2,5 milliards d'humains euh, les humains sont allés dans l'espace, ils ont commencé à découvrir d'autres planètes, et euh, ah bah ils sont tombés sur une civilisation extraterrestre hostile, donc ils ont un problème de guerre lointaine, mais qui est un problème bien réel, qui a eu l'avantage de souder encore plus les humains, sauf que bah c'est pas suffisant pour souder, souder tous les humains autour d'une cause commune. Et à ça, on rajoute le côté fantastique. Le côté fantastique, c'est que c'est un univers où les phénomènes paranormaux ont commencé à apparaître, à partir de, euh, du début du XXIe siècle, et euh, augmente en intensité. Euh, ça peut aller de euh, la maison hantée, euh, du fantôme bizarroïde, en passant par l'apparition de zombies ou de loups-garous, etc. Enfin, je, je, je schématise un peu. Euh, ce qu'on appelle les « Twilight zones », nommées d'après la, la série du XXe siècle, hein, c'est fait exprès. Super et... <rire> Et ces phénomènes paranormaux, euh, ces Twilight Zone, euh, inquiètent beaucoup de gens, créent beaucoup d'instabilité. Dans un monde qui a à tout prix besoin d'avoir une stabilité, un équilibre pour parvenir à l'utopie, ils n'ont pas le choix. Euh, si l'humain veut survivre, elle doit arriver à, elle doit arriver à la paix. C'est exactement mmh. ça l'objectif. Et ce que jouent les, les joueurs, ce sont, ce sont les chatham terme allemand qui veut dire chasseur d'ombre, les Schattenjäger sont en fait les enquêteurs spécialisés dans la résolution des problèmes créés par les d'ombre. J'ai le smile jusqu'aux oreilles à, à écouter <rire> du coup, le synopsis de cet univers. J'ai vraiment hâte euh, d'y jouer. Euh, sincèrement, ce sera peut-être euh, pour moi une première de jouer à un jeu, en fait, qui ne propose pas, en fait, euh, euh, dans une situation de, de, de fin du monde, euh, une dystopie un peu à la Mad Max. Euh, moi, je pense généralement à ça, en fait, quand on parle de fin mmh, du monde. Oh, bah oui, oui. Et, euh, et là, du coup, c'est une nouvelle proposition euh, et j'ai hâte, vraiment, vraiment hâte euh, de rencontrer cet univers. Axel, merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Axel, on peut te retrouver sur Patreon. Oui, oui, oui, j'ai un Patreon. C'est pas comme si la vie d'illustratrice et de créatrice de jeux de rôle rendait riche. Hein. Le Patreon en question, c'est une proposition de fournir en fait aux gens qui s'abonnent euh, quelques-unes des illustrations que je fais tous les mois en, en HD euh, d'avoir euh, des PDF des articles de jeux de rôle que j'écris de chapitres, de bouquins, etc. C'est-à-dire que en fait, ce que les gens ont c'est l'ensemble de ce que je construis de ce et de ce que j'écris euh, tous les mois, mais euh, de manière privilégiée, envoyé, envoyé chez eux, avec de temps en temps quelques cadeaux qui sont exclusifs c'est pas beaucoup de cadeaux exclusifs, mais euh, mais de temps en temps il y a il euh, a des trucs qui sont euh, qui sont absolument uniques. Et puis bah sinon effectivement c'est euh, l'avantage tous les mois tu as euh, un, un petit fichier enfin un petit dossier avec plein de choses dedans euh, pour te faire plaisir c'est à ça que ça sert. Et puis pour les gens qui sont allergiques à Patreon j'ai un Utip où là effectivement les gens versent une somme occasionnelle ou s'abonnent. Vraiment pour euh, filer un coup de main, euh, je dirais euh, en étant mécène, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui n'attendent pas forcément de contrepartie, mais qui veulent euh, qui veulent m'aider, me remercier, euh, faire un geste pour euh, bah pour tout ce que je peux créer et, et ce que je peux offrir, sachant que bah moi j'aime bien partager mes, mon travail. Alors euh, oui. non seulement j'aime bien partager mon travail, mais en plus c'est le cas pour Singularité, c'était le cas pour les champs de l'os jeu de rôle. Euh, proposer une grande partie du contenu du jeu de manière gratuite euh, pendant la création du jeu, donc euh, bah, c'est les fichiers bêta, permettre aux gens de découvrir le jeu et de se faire une idée qui leur donne envie de l'acheter. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> merci, merci à toi, merci. Axel. Merci beaucoup. Merci pour le bavardage. <rire> et puis, euh, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Euh, vous pouvez également, si vous le désirez, soutenir l'émission sur mon Patreon, également. Euh, je remercie d'ailleurs les contributeuristes Emmanuel Garbi, JPD et Benoît Castello. Euh, retrouvez cet épisode également sur les plateformes de podcasts comme Spotify, iTunes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Tribune des Vagabonds du rêve, partenaire de l'émission Fictifem. C'était Niden Lafay dans Fictifem. Prenez soin de vous. Laissez-nous un petit pouce en l'air si vous avez aimé l'émission et laissez-nous également un petit commentaire. Restez cordiaux et je vous embrasse. A bientôt Bye